Demandez de l'applaudir. Comme il se doit, applaudissez Kendou. Non, non, non, j'ai demandé d'applaudir quand même, mesdames et messieurs, applaudissez Kendou! Did you de galokadomyo?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 Ouais, je suis vraiment content, je suis vraiment content comme il l'a dit, j'arrive tout juste de Stuttgart. Voilà, à la base, ben bah ouais, je suis allemand. Pour ceux qui doutent, qui teste un de vos il n'y a pas d'autres allemands, donc personne peut me contredire. Donc je suis allemand, voilà. Bon, bah écoutez, je suis vraiment content, on va passer une bonne soirée ensemble, parce que ce soir on a super beaucoup d'invités. Et, euh, et moi, je suis vraiment, vraiment content d'être parmi vous, ici, euh, en, en Martinique. Hein, parce ce que vous avez bien compris que bah, je viens incognito chez vous, là Et euh, je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que ça aurait pu être pire. Par exemple, j'aurais pu atterrir en Guadeloupe. Hein, on, on est d'accord hein, euh, Parce qu'en fait, on ne réalise pas, mais euh, les Allemands ont beaucoup de proximité culturelle avec les Guadeloupéens. Hein, pour moi, les Guadeloupéens, c'est les Allemands des Antilles. Euh, déjà, pour commencer, les claquettes chaussettes. Ouais, complètement, ici on est un peu dans les claquettes chaussettes, en Guadeloupe, c ils sont vraiment hauts dans les claquettes chaussettes Ça fait un an, on joue au -Comedy Club et j'ai vu des gars qui sont venus passer des entretiens de travail en claquettes chaussettes ouais. J'ai vu des gars, ils se sont mariés en claquettes chaussettes Si, c'est vrai, c'est vrai, et tu sais quoi Pire que ça, on est en Guadeloupe, hein. j'ai des gars qui sont venus me braquer mes claquettes chaussettes En claquettes chaussettes, tu vois ah, ouais, Guadelou, Guadeloupe, c'est pas c'est évident. Il y a un autre truc qu'on qu a en commun avec les Guadeloupéens, je sais, je sais pas, mais vous avez déjà vu un Guadeloupéen dire bonjour ?« hein Qu'en fait café, fait Qu'en C'est comme nous, hein « hein Coup ta, ta, C'est agressif quand même, tu vois tu sens le truc. Mais le pire, le pire, et je crois qu'on est vraiment bien en Martinique à cause de ça, c'est qu'en Martinique, on a le meilleur Rhum du monde. Hein on est d'accord là-dessus Bon, bon, bon, bon ça va, il y a des Guadeloupéens dans la salle, personne n'est fâché Il n'y a pas de Guadeloupéens Ça fait plaisir, ça. comme ça, on peut faire des vannes, tranquilles. Ils sont pas là, ils sont pas là, ça fait plaisir. Vraiment, il y a pas de Guadeloupéens dans la salle Il y en a Ça va, vous n'êtes pas fâchés Ils sont où, là je les entends pas Franchement, vous n'êtes pas des vrais Guadeloupéens. Il y aura un vrai Guadeloupéen, là, hé, hey, boum, hé hey. Quand fait, quand fait, quand T'es Guadeloupéens, là Je ne vois pas un peu de lumière, tu peux ah. T'es vraiment Bois oui, c'est vrai oui. Ah Timal, ouais, ça va, t'as un... un truc, hein. ça va, ça te fait rien mais blagues Oui, les... bien sûr, il y a pas de soucis. T'es cool avec ça, t'assumes le rhum toi Oui, tout va bien. Tout va bien Cool, mais le gars il a peur, c'est pas un vrai Guadeloupe. Il Y a des vrais Bois Père, là, des, des bourrois Y'en a pas, hein Putain, c'est fou Moi, je... Rassurez-vous, c'est cool. Dans deux jours, on est en Guadeloupe, on fera les mêmes blagues sur les Martiniquais. Mais on ne fait pas dans le sens inverse. On n'est pas con non plus, quoi. Tu vois ça va Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, bon, bon, bon. Ouais, y a pas de Guadeloupe. Hein bon, on va se lâcher. Mais toi, c'est quoi Tu m'intéresses Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. Tu veux représenter la Guadeloupe On va voir ce que ça donne. Yo, yo, yo, yo, yo. Ça va Bon. Eh ben, écoute, tiens, je te donne celui son... Voilà. J'ai envie qu'on parle entre Bada entre et Guada. A ton avis, c'est qui l'île la plus drôle C'est compliqué, hein Moi, mon cœur balance entre les deux. En fait, toi, t'es un Guada politique, diplomate. En fait, ils t'envoie ici pour arrondir les bords, en fait. C'est ça, tu vois c'était pas prévu mais en fait euh, c'était prévu. Et là un passeport diplomatique bah, il va être se il n'y a pas de souci et tout. Non mais c'est cool, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir. Mais tu sais quoi, tu vas rester avec nous. Parce qu'on a justement, euh, on a justement un, petit, un, petit, un petit test à te faire passer. Hein et pour passer ce test, je vais inviter Monsieur Mr. Joke, a.k.a. Zouti, vas-y DJ Fédéral. Samedi dernier, il a eu une nuit assez arrosée a priori, maintenant on l'appelle plus Youti, on l'appelle Zooté. <rire> on voit qu'il y en a qui ont suivi l'affaire. Bon, ça va Tranquille Bon, écoute, on a un challenge pour toi. Est-ce que la Guada vous acceptez le challenge Ok, il ne sait pas ce que c'est, mais c'est cool. Ça, c'est bien. On veut ce soir savoir c'est qui l'île la plus drôle. D'accord Donc on va faire un petit game, un petit clash. En trois, trois manches. Ok Chacun à son tour, vous allez dire une blague. Caramba, Toto, ce que tu veux. Ok Et on va voir, c'est qui n'est plus drôle Vous êtes d'accord avec ça On va voir Il ouais. n'y a pas de Guadassoir, il n'y aura pas de problème. Ouais. On est d'accord. Hein Non mais faites du bruit quand Tu t'appelles, tu m'as dit Vincent. Vincent Faites du bruit pour Vincent, on va l'accueillir. Fortement, Vincent Vincent Bon. Redeem, DJ Bah, je sais pas, vas-y, bah, si, ouais, qu commence, qui commence Honor à la Guada oh, bah, Non, non oh, Ah, la Martine décollée si, vas-y, commence Alors, c'est deux Gaza qui discutent. Elles me parlent de couple. Qu'est-ce qu'elles se disent Ok, Ok. La première dit Hé, hey, j'ai vraiment un gars en or. L'autre lui répond Hé, hey, le mien est en tôle. Pou, ça commence Hé, <rires> ouais, cool, cool, cool, Ça, c'est le petit fan, on l'a tout ce soir. Allez, Guada, Guada, Guada voilà, ouais, ok, Allez, voilà le défi là, c'est bon. Alors, il y a un billet de 500 euros sur une table. Autour de la table, on a un français moyen, un martiniquais intelligent et un guadeloupéen. Moi, ah, j'aime ça, j'aime ça. La lumière disparaît et quand elle se rallume, il n'y a plus de billet de 500. Qui a pris ce billet le guadeloupéen. Bien joué, bingo oh, hey, hey, pour... Ah, il y a un deuxième, pourquoi Pourquoi Dis pour Ah, que parce que tu vas me dire qu'un Martinique intelligent ça n'existe pas. <rire> c'est pas mal. Oh oh c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, vas-y, multi la deuxième. Alors, c'est deux fesses qui discutent. <rire> deux fesses qui discutent beaucoup. sur un banc, sur un banc. Elle bien, pourquoi on serait pas amis L'autre lui répond, parce que c'est la merde entre nous. <rire> bou, bou, bou Bon, ça Guadada, Guadada! Il en a une, mais il va essayer de la raconter. Ça, je sais pas faire, moi. Vas-y. Donc, ça se passe sur la rocade. Il y a un gars, il est dans sa voiture, il y a la, la musique à fond. Tch, tch. Tranquille, et, et il voit dans le dans le rétroviseur, il voit un gars qui est couché sur une espèce de moto. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça Il regarde, il regarde, et puis il voit le gars qui lui passe à côté, il lui dit, hé au pas Vaspa Alors pas ?» il ne comprend pas, il se dit, moi là mais qu'est-ce que c'est que ce gars là Alors, il remet la vitesse en dessous, il accélère, il le double, il essaye de le doubler, il le double, ah, puis là il est tout content, il remonte la, la sono, là. La... <tousse> Tranquillement, tranquillement Et puis deux minutes après, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il revoit le gars qui est couché Mais complètement couché sur son espèce de scooter Et puis, il le double. Hey, eh, au parcours, ne te laisse pas Donc le gars, il commence à s'impatienter Il s'énerve, il dit Mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que c'est Moi, moi j'ai une x 12 là, mais qu'est-ce qui se passe, là Comment ça se fait Donc, il passe le turbo Il met le turbo compresseur Et puis, et puis il le rattrape et le double et qu'est-ce qui qu qu se passe ben Vous le savez déjà. Il voit le gars, il est couché complètement sous sa Vespa. Ouh et au marron de la Vespa, Ouh et il le redouble. Alors là, au bout d'un moment, il s'impatiente, il dit « mais c'est pas possible ». Et il accélère, il essaie de le rattraper tant, tant, tant bien que mal. Et dans un virage, il voit le gars par terre, étalé, ensanglanté. Et il lui fait « mais ça va, tout va bien ». Oui, je vais vous demander si, si vous connaissez les Vespa, parce que je sais pas où sont les freins. <rire> ouais. Vincent, Vincent, ouais, Vincent, ouais. Vincent. Yo, allez, allez, une dernière pour finir. C'est que là, je te sens chaud. Poum -poum, attention, et ouais, gardez l'énergie, gardez l'énergie. Alors, j'ai besoin de la force avec moi, c'était terrible. C'est Une mouette qui mange un sandwich. Une autre mouette arrive à côté d'elle. Qu'est-ce qu'elle lui dit qu T'es -ce chouette <rire> oh. C'est pas mal oh. Oh. Psst. Psst. Psst Ça te dit, on fait mouette mouette <rire> Yo Allez Vincent, une dernière C'est bon, tu te sens bien Fais du bruit pour Vincent oh. Vincent, il cherche, il cherche, il cherche. C'est tu sais quoi, je, je, je vais te poser une demi -nette. je vais t'aider. Euh, comment on appelle une prostituée qui fait pas de fellation On l'appelle pas, mon frère. Ouais, question de repessage. Comment on appelle une fellation pour une femme Un cuny, mon frère. J'ai pas l'impression que t'en vois beaucoup, toi. Hein. Ouais, bon, faites du bruit pour Vincent. T'es prêt pour une blague, hein, c'est bon Ou on est Ça va, ça va le faire ouais, ouais, Eh, hey, il en a une, il en a une Eh, hey, bah, ben, oh, franchement, honneur, honneur aux au visiteurs, bravo, on est d'accord. Faites du bruit pour Vincent. Vincent, veux ta blague Je l'ai perdu. Elle était bonne mais... Merci, franchement, tout ce que j'aime, c'est que t'as payé pour venir et en plus tu nous as fait rire. Moi, je t'invite au prochain spectacle. C'est un que la fin, non On va s'arranger, on va s'arranger. Le billet de 500 euros, on sait où il est. Hein. En fait. Merci beaucoup euh...